Alors bienvenue sur le stand de CineZoom, donc euh, vous êtes là à la Foire de Marseille avec nous. Donc euh, eh bien c'est le premier euh, cadrage de Jennifer à la caméra, donc euh, nous donnons euh, des cours et nous faisons des formations toute l'année avec euh, le club CineZoom, donc euh, des cours à l'année à la Corderie, donc à Marseille, euh, à euh, l'Épicec, donc euh, qui n'est pas trop bouillé en ce moment puisqu'il ne pleut plus. Donc, à euh, un moment donné, eh bien, vous allez pouvoir venir nous rencontrer pour savoir un petit peu toutes les formations que nous offrons. Au, au stand cascade et effets spéciaux de la foire de Marseille, au hall euh, studio-ciné, donc c'est couvert. Et nous sommes à côté de maquillage et effets spéciaux, du film de Femme. Ah voilà, vous pouvez venir avec nous passer devant la caméra si vous voulez, parce que là, on est à côté de. Juste j dire, on est à côté de Sophie Lecomte, et eh bien voilà. Donc, arrive notre euh, un de nos partenaires donc euh, on l'a déjà vu hier autrement donc euh, est-ce qu'on le voit dans la caméra voilà donc euh, c'est qui ah, Tu il ne peut pas parler un mariachi mais après faut mais un mariachi mais faut nous jouer quelque chose non le mariachi est, pas. est très nul en guitare en tout cas, merci de nous avoir euh, rendu visite. Et puis, plaisir. les personnes qui veulent rencontrer euh, justement euh, les ateliers de Sophie Lecomte et cette école professionnelle, ce ah, oui. eh bien, peuvent aller au, poursuivre. Ils peuvent aussi faire des castings un peu plus loin. Merci, Monsieur Mariachi. Alors, merci quand vous. vous connaîtrez un petit peu mieux euh, la musique, vous viendrez nous revoir. Quand je, je merci. Minette. Je vais prendre deux, trois cours. Voilà, merci beaucoup. Alors, vous voyez, c'est très vivant ici. Donc, les ateliers de casting avec. Euh, je le dis tout simplement avec l'épouse de PEF, Pierre-François Martin Laval. Elle est au fond, elle fait des castings pour les futurs films donc de ce réalisateur qui va bientôt sortir le film Fahim, qu'il ne faudra pas manquer sur les écrans. Donc voilà. Vous voyez, là vous avez un espace complet, vous avez le cinéma Eden, tout ce qu'il vous propose, et puis nous avons une association aussi qui restaure des vieux films et qui vous montre tout ça. Donc voilà, nous nous sommes à l'entrée, donc c'est facile de nous trouver. CineZoom, vous pouvez souscrire pour des t-shirts recto, donc euh, voilà, avec le logo des 30 ans de CineZoom. Vous pouvez souscrire aussi pour des t-shirts recto verso, Voilà, en plus au, au verso il y a une chaise de cinéma et puis le logo de CineZoom. Vous pouvez nous contacter euh, sur www.cinezoom.com et regarder toutes nos activités, Voilà, avec un prix de moins 15% sur la foire de Marseille. Et nous faisons aussi une, une promotion pour notre carte d'adhérent, le, le club CineZoom, euh, où nous vous offrons aussi 15% de réduction pour les abonnements à l'année ça vous procure des places de cinéma pour aller justement au cinéma Le Prado euh, pour aller au César, variété pour aller également dans euh, d'autres euh, salles pour, en avant-première avec la venue des acteurs des réalisateurs, donc voilà les avantages du club CinéZoom et toute l'année vous avez des réductions euh, sur euh, nos photos de stars sur euh, bah, tout ce que nous organisons et toutes ces activités de formation au château de la Buzine aussi où nous faisons des formations qui durent 5 euh, jours et 5 jours de A à Z, vous faites avec nous un film, c'est-à-dire qu'au bout de 5 jours, c'est le tournage et en même temps on a euh, des coachs comédiens, on a des, des cascadeurs qui peuvent venir, des gens qui font les effets spéciaux, scénaristes, euh, donc des cadreurs aussi, donc c'est devant et derrière la caméra et pendant 5 jours au château de la Buzine, on fait un film de A à Z. Voilà, et on remercie beaucoup Anna, donc euh, si elle veut dire un petit mot pour dire qu ce qu'est-ce que la Foire de Marseille représente pour elle, parce que là, cette année, c'est exceptionnel, quand même, non Parce que c'est le cinéma, et le cinéma, vous avez réussi votre coup. Venez deux minutes avec nous, là devant la caméra, allez, Anna, qui est quand même une très grande organisatrice. Nous sommes là grâce à elle et donc bonjour. Euh, voilà, bonjour donc voilà vous êtes presque à la hauteur. Il est plus grand que vous, mais c'est ah pas oui, grave. Ça bien, vous il plaît a Il a est... triché un tout petit peu, il oui. a quand même... Euh... Oui, il, il a de des talents. Voilà. En tout cas, ce sont les figurines de l'époque de 1977. Voilà, D'accord. Voilà, donc vous pouvez venir voir tout ça à, à, à la foire. Et donc la foire, pour vous, voilà, le cinéma cette année, ça a été un plaisir d'organiser ça Ou plus dur C'est un très grand plaisir puisque c'est un thème qui s'adresse à toutes les générations à tous tout nos publics que ce soit des petits ou des grands donc nous avons mis en place trois espaces d'animation dédiés au cinéma le studio dans lequel nous nous trouvons le ciné dans lequel il y a de nombreuses projections et il y en a encore de très très belles qui sont prévues aujourd'hui il y a la note piccola avec bien évidemment la version sous-titrée avec la présence de, de quelqu'un de la chambre des, des commerces italiennes il y aura également Marc, Marc Jolivet la, la nuit est petite la, la, peut, euh, petite, la petite nuit. La petite pour nous. C'est oui. ah. vrai que c'est un classique. Je vais peut-être aller le voir parce que je crois que je n'ai jamais vu ce film. Ben, voilà, c'est l'occasion, les... vous voyez. Les cinéphiles sont Tout ravis. Tout le monde est bienvenu. Voilà. Il y a de la place, donc il n'y a pas de souci. Et le, voilà, troisième, donc, espace. Et le troisième espace C'est le plateau qui se trouve juste à l'entrée de la foire, euh, sur la grande esplanade, sur la grande esplanade, avec aussi la présence de nombreux Partenaires de la foire, les écoles, les sociétés privées. Il y a aussi le, le cinéma, les cinémas, les châteaux de la cuisine par exemple. Il y a une exposition de D. Gaston Lagarde. Il y a des voitures cultes, euh, la voiture qui, qui a été bien sûr euh, une des grandes euh, héroïnes des taxis, des taxis. Ensuite, le, le retour vers le futur avec la De et une traction qui était aussi présente dans de nombreux films. Voilà, en vous pouvez, pouvez vous y aller pour prendre, vous prendre en photo, même. Oui, gens tout à de fait. Tout fait tout photo, on peut se faire. prendre en photo. On voilà. peut aussi se prendre en photo sur une petite marché. Euh, sur, marché, voilà, en fait, ça s'appelle déjà À Cannes. Ah, le marché. La montée des marches de Cannes. c'est la montée des marches ah. de la foi. Eh Excusez-moi, je eh n'ai pas mon moyen Nous, voilà. Nous, on a Salma Hayek, là qui est sur la montée des marches, parce que ah, oui. c'est les zooms aussi et euh, journalistes. Bah, on a, recond... journaliste, on donc, a à euh... peu près ça, on est légèrement plus petit. Oui. On n'a pas encore. Euh... Ah, nous, on a des grandes comme ça. Là. Faudra, <rire> on y repensera peut-être parce qu'on aimerait on, on organiser un salon du cinéma. On avait déjà contacté la foire il y a quelques années et c'est vrai qu'il y a de quoi avec tous les professionnels et les, faire une bourse d'échange parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs. Il y a de la matière. Donc, voilà, il y a de la matière à Mais faire. Et c'est une grande logistique. Oui, oui, oui. Et voilà, c'est un ça gros projet à mettre en place. Voilà, ça s'organise. Mmh. Mais en tout cas nous on remercie très bien, euh, bah, pas très bien oui, on remercie du mieux possible Anna qui a été super souriante, super accueillante parce que c'est vrai que nous sommes venus au dernier moment et puis pour une pièce rapportée je pense pour les. Vraiment bien installé. Parfait. En tout parfait. cas, merci beaucoup. Avec des ateliers qui sont très intéressants oui. pour nos visiteurs. Donc... Voilà. Parfait. Et en même temps, vous avez aimé notre décoration, vous nous avez dit quelque chose de simple. Et bien, en tout cas, voilà, nous, on vous remercie. Puis, euh, on va continuer de présenter les activités de Zoom. Ça sera diffusé euh, sur, euh, sur Internet, si vous voulez faire de... Le lien, vous pouvez. D'accord, très bien, merci. Merci beaucoup Anna, merci. à bientôt. Alors nous allons continuer donc avec les autres activités de CineZoom. Les autres activités, donc, ce sont les, les, ces ateliers du cinéma et ces, et ces stages, ces formations. Donc c'est vraiment important, on s'adresse aux petits et puis aux grands. Même quand on est à la retraite, on peut venir chez CineZoom pour apprendre à faire du cinéma. Donc c'est quelque chose qui pour nous est important, c'est que nous adressons même aussi aux personnes en difficulté, les personnes différentes qui sont handicapées, et donc nos formations nous les proposons aussi dans toute la France, si on nous appelle, que ce soit les établissements scolaires que ce soit les municipalités, que ce soit les centres de vacances, eh bien nous venons et nous sommes à votre disposition pour organiser un film avec vos budgets, c'est ça qui est important. Si vous avez énormément de budget, on fait venir des cascadeurs, des, ma des maquillages des effets spéciaux, et après on peut faire un film avec euh, très peu de choses, donc c'est pour ça qu'on s'adresse aussi aux établissements scolaires, parce que si les c'est le cinéma pour tous. C'est quand même une de nos devises, et c'est important. Je remercie donc Jennifer qui était à la caméra, donc euh, j'espère que pour son coup d'essai, eh elle a réussi à faire quelque chose de bien. Hein? Oui, on me fait signe à côté, il y avait la coach comédienne qui parfois nous aide dans les, dans, les, dans les tournages, Marie qui est là avec nous, et donc elle me confirme que le cadre est bien, que la lumière est bien, qu'il n'y a pas de contre-jour,